si' c'est encore quoi, non J'étais moi, ma chose, bien au village. J'ai mangé mon carreau. Bon, voilà, au Texas. Oh, oh, oh, village, boy. village, boy, Je vois les vrais goudons je mange les bizarres, des hamburger j'entends good morning. mon c'est belle le village village boy oh, village boy village oh, village boy le oh, village boudou oh, salut, le village boudou salut, le Merde. Ouais. Wow. Maintenant qu'il y a tout ça ici dehors, je sais il sait qu'il veut laver comment. Il n'y a ni bassine, ni savon, ni éponge. Ha! Hey! Wow! Oh le pongo! c'est encore petit ça. Hé! Où est-ce Alors, ouais. Non, gars, ça, ça va, ça va, gars, ça va. Non, hé! Hey. Je, je suis au restaurant, gars. Je suis au restaurant. Je suis dans un grand restaurant, là, gars. Je suis à New York. New York, New York. Au state, au state, au state. Je suis en train de choper. Non, c'est gars. Un genre de spaghetti avec les macaronis papillonnés, la gars. C'est la mort. Ouais, gars, oh, ouais. En tout cas, man, men, men man, ouais un peu, man, je vais te rappeler. Yo, man, je te te s'il te plaît. Hey. non, non Non non Non. Peut-être là-bas, sur cette petite bancule, non Non, il est Look coin. Hein Non, c'est pas. Ah Le my encore quoi, non village. <coughs> Qu Qu'est-ce Qu que tu fais Tu les Tu laves les Alors ferme la boulot. Hein? Ah, ferme la la, la Papa, viens. Qu'est-ce que tu as fait de faire Je lave as les assiettes. <laughs> tu laves les quoi Où est la bassine <rire> les assiettes comme ça ça c'est pour arroser le jardin papa ce n'est pas pour laver les assiettes comment tu dis que tu as dit laver les assiettes où est la bassine où est le savon où est même où est le savon j'ai cherché tout ça j'ai pas vu laurent ici on est aux états unis on lave les assiettes des dents on lave les assiettes des papa il y a la machine à laver les assiettes des dents tu laves les assiettes des dents ça reste les dents ça sèche des dents laurent comment ça une machine laver les assiettes <rire> vas-tu laver les assiettes? pardon, disons peut te montrer pour voilà, laver les assiettes. viens viens viens, hein? c'est trop lourd, c'est trop lourd, disons pas. ramasse ramasse ramasse, viens viens. Je... waouh. Hein? vraiment c'est viens. voilà, comme je te disais dehors, ici, voici bah, si la machine à laver ici. en haut c'est pour mettre les verres, en bas c'est pour mettre les plats. donc tu prends les verres là, tu rinces un peu si c'est trop sale, tu poses là. Les gomelons, ça monte ici. Maintenant, les boules vont aller là. Ici, c'est pour les cuillères et les fourchettes. Ici, la cuillère, fourchette et tout ce qui est ustensile, genre, les cuillères, les fourchettes et le reste, tu poses là, dedans Voilà. Et maintenant, tu vas fermer la machine à laver. Ici, c'est pour mettre le savon, Tu vas fermer la machine à laver. Et puis, tu vas commencer là. Tu manipules, en fait. Ça, c'est le panneau de manipulation. Wow. Voilà ce que tu, tu laisses, ça va laver seul, hey. ça va rincer seul, ça va sécher seul, et voilà. Quand ça finit, ça te signale que c'est fini. Tu enlèves, et puis c'est tout. Wow. Tu vas t'adapter, Laurent. <rire> ouais, non, il faut que je sache. <rire>